Et alors comment vous y êtes pris est -ce, En fait, est-ce que tu peux me décrire euh, le système de protection euh, bah, le système le, de le paillage, tout ça. Ouais. En fait, le, le paillage, on a mis du du BRF. D'accord. Sachant que ça, on l'avait pas estimé au départ, mais on va devoir en remettre. Ouais. Parce que. Mis quoi ils avaient mis une bonne couche hein. Il y avait 10-15 cm. Ah ouais, ça. A moins mais ça. le souci, c'est que bah, ça se dégrade et puis il y a du gibier ici aussi. Mmh. Les lièvres, les lapins, ils dégradent dedans, donc je vais devoir en remettre l'hiver prochain. Ouais. Pour qu'il n'y ait pas trop de concurrence avec l'herbe. Donc pour les arbres de, de OG, ils ont mis des protections chevreuil. Mmh. Et pour les autres, on a seulement mis des protections lapin. Mmh. Okay. Et okay. elles sont tutorées, oui. Et ça, ça a suffi alors pour euh, protéger bien des, des bah là, je pas de dégâts pour l'instant. Super. Mmh. Et après, le système de clôture... Euh, ouais, L'objectif c'était de faire là-bas les, les thés. Là. Ouais. Mais ça c'est un système qu'il faut que j'améliore parce que il est pratique dans le sens où pour nettoyer c'est simple. Mm -hmm. Parce que le problème c'est que je ne veux pas non plus euh, trop salir mes sur... prairies ouais. Puis pas passer mon temps à débrousser. Donc là-bas avec euh, ma faucheuse, j'y arrive quasiment à tout faire. Ouais. Que là avec le système de piquet, euh, je suis obligé de passer dedans, donc je vais passer un peu de temps. Mais... Et alors donc là, t'as fait que avec des piquets oui. C'est quand même des piquets mobiles, donc tu pourrais les... Ouais, on peut les bouger si on veut. mais. Mmh. Est-ce qu'on peut regarder l'été Ouais, on va les voir. Mais de l'autre côté, on va même mieux les voir, ça se sera... trouve. Ouais, c'est ici que j'en ai... ai pendu du... Et il a été sorti il y a déjà un moment, je l'ai pendu la semaine dernière. Donc on verra ce que ça donne. Mais autant quand on le prend il est compact et humide, autant qu'il était sorti, le fumier il s'aère mieux même, mmh. ça part en poussière. C'est ah oui. ouais. compost quoi. Ouais. Donc là c'est oh. le système buté ouais. bah, on peut aller voir une rangée complète là-bas, ce ouais. hein. ouais. sera mieux. <coughs> du coup il y a les lire un mec, les photos. <rire> oh ouais. ouais. C'est le but. Ouais. Il y a comme ça que ça pousse, surtout des années comme... Là, c'est sec. Hein. Ouais. On, euh... Moi, je n'ai pas souvenir d'avoir vu... Bon, en ce aussi moment, sec. Euh, que... les agriculteurs qui me demandent de venir chez eux pour faire des analyses de sol, euh... j'essaie de les décaler <rire> parce que... Il faut qu'ils aient euh, une, tarière, une... Euh... une tarière sur la grue. Ouais. Alors là, on voit bien le, le système ouais. de Alors, Alors pourquoi quand vous je... avez fait ça Parce que c'est plutôt original Oui, bah, l'idée, c'était de ne euh, pas être embêté avec des piquets ouais. pour pouvoir nettoyer. Comme là, j'ai fauché à la, à la faucheuse, j'ai coupé les refus, je l'ai fait en même temps. Ouais. Bon, il reste une bande de, de 30-40 cm. Ouais. Donc dans le nettoyage, c'est mieux. Donc ça permet de passer l'outil dessus. Ouais. De hein. ouais. et là, j'ai pas forcé parce que je n'avais pas envie de les flinguer. mais. Ouais. Ouais, si je le refaisais, je ne sais pas si je referais ce système là, mais il y a des avantages et des inconvénients. Et dans les inconvénients, alors ben, Les inconvénients, c'est qu'il faut les faire plus costauds que ça, parce que en fait, c'est un, un poteau euh, châtaignier, mais qui n'est pas super euh, gros, je trouve, oui. par rapport à la, à la longueur, à la longueur ouais, du, de la planche en haut. Mmh. Et puis du coup, vu que c'est pas des gros piquets, on peut mettre qu'une tige filetée, donc ça fait que ça de bouger. Mmh. Donc il faut que je mette une équerre. Euh, et je vois, l'autre fois, j'ai des veaux qui se sont sauvés. Bah, vu la tension que ça fait sur le piquet, euh, là où ils sont passés, j'ai trois piquets qui ont cassés. Mmh. Oui, parce que là, c'est pas très tendu, c'est pas, pas grave Pour des vaches laitières, non. Mmh. Ouais, après, moi, ce qu'il faut dire aussi, c'est que j'ai planté dans mes parcelles vaches laitières. Pas dans mes parcelles génisses, parce que sinon... Euh, D'accord. C'est eh, beaucoup trop plus trop compliqué. Ouais. Et... et donc là, c'est parce que j'ai mes veaux qui se sont... Les gens, les ont sortis, ils ont cassé les fils, ils sont arrivés là. Aussi. Mais sinon, je fais que du côté des vaches, hein, parce que...